Bonjour tout le monde sur le campus de la Salty Academy Bonjour à tous mmh. Ça va Bien ou bien Est-ce qu'aujourd'hui, mmh. j'ai des gens sympas qui sont sur le campus de la Salty Academy J'ai Eino, j'ai Imalo, j'ai Ndk Off, j'ai Eiko Ah non, j'ai que des fils de p*** en fait. Allez, rentrez Ah non mais il a que des fils de Bah que voulez-vous que je vous dise. <coughs> Le Covid Et je me rends compte que ça fait un an et demi Que je suis pas malade Voilà c'est tout J'avais envie de partager avec vous cette information capitale De dire à quel point je suis un monstre Ou alors euh, parce que je sors jamais en fait Ça doit être ça je pense J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée Voilà quoi Pour profiter de la dernière année du campus de la Saultier Academy sur Twitch Après je me casse Après j'en ai marre Après je... C'est pas ce que je fais Aidez-moi à trouver un métier Un vrai métier Pas streamer Part dans l'armée non, c'est pas payé, ça. Deviens déménageur avec sa physique. Ça le fait. J'ai zéro physique, mon gars. Des bras, euh, franchement, euh, je fais plus de sport. Escort Boy. Déjà fait. Réserviste. Déjà fait. Vendre son corps. Déjà fait. Gigolo. C'est la même chose. Non, sérieusement, euh, qu'est-ce que je peux faire T'as fait Escort Boy et j'ai pas pu en profiter. Ah, je l'ai fait à mon prime. Je l'ai fait à mon prime. T'as eu un prime <rire> Je vais faire coach de vie. Je suis sûr je peux aider tellement de jeunes joueurs de poker déjà faits. Genre vraiment en plus. Hein. Après, pas de ouf quoi. Mais je faisais pendant 6 pendant mois, je faisais, je faisais que ça. Que ça, que ça, que ça. Que du MTT, que du que du sit and go. Il y a encore sûrement ma, mon truc sur Poker Shark. Hein. Mais c'était pas 6-4, ça devait être Yared. Oui, c'est bon! Hein. Tu es beau gosse, il ne le sait pas encore, mais on va s'occuper de lui. <rire> on va s'occuper de son cas. Bonjour Bonjour Alors attends, pseudo déjà. Azuro. Prénom Alban. Ok. Quel âge 21, il y a deux jours. Joyeux anniversaire Allez, c'est parti tout le monde <rire> Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Alban Joyeux j'ai adoré la fin. Clairement, clairement ferrant. Clermont-Ferrand quoi. Ah oh, c'est une bonne ville hein C'est une bonne ville de merde ouais. Ah, non franchement ouais. c'est paumé Clermont-Ferrand. Et puis c'est quoi cette église noire là On en parle de votre cathédrale en roche volcanique là <rire> Bah ouais mais bon au moins on, on a quelque chose quoi. Ouais c'est vrai. Ah bah là ça c'est clair, on voit qu'elle hein, on voit qu'elle comme une verrue au milieu de la, la ville quand on quand on la surplombe. Ah je connais bien, j'aime bien, j'aime bien Clermont. Activité Je suis technicien de maintenance. Technicien de maintenance en quoi du coup Industriel. Donc t'interviens sur des machines Ouais. Quel genre de machines Là dans le truc que je suis actuellement c'est d'hydraulique. Principalement c'est des presses, Dans la presse la plus euh, grosse euh, d'Europe. 65 000 kg de pression. Kilotonne, Press, pardon. Ok, et ça sert à quoi la presse du coup À part apprécier. En fait du matricage de pièces pour mmh. euh, tout ce qui est avion, etc. Ah, donc pour Airbus ou pas... Euh, non, ouais, pour pas du, que, mais... Pour ouais. du civil, ok, ok. Objectif final, m'améliorer au maximum pour monter en grade et être meilleur en compétition. Dans mais bonjour, je dirais une bonne vision du jeu et mes faiblesses, ce sont mes décalés et ma tenue bling. Okay. J'ai oublié de rajouter le timing. arrêtez ça, arrêtez ça. <rire> le timing, <rire> les amis, ce n'est pas une euh, raison, c'est une excuse. Okay. Non, je ne l'ai jamais, c'est différent. Après, pas, euh, je ne l'ai pas dans le sens où euh, à chaque fois que je meurs, je dis Oh, vas-y, j'ai pas eu de timing. C'est juste qu'il y a des fois où j'ai pas le timing de euh, quand push ou quand euh, changer de pose, etc. Au okay. niveau de ma position. Je vois ce que tu veux dire. On fait un petit check-up sur le matos du coup. Souris euh, Une Logitech euh, G305. Ah, oh là là. G305 Ouais, c'est une petite que j'ai pris pour euh, me dépanner. C'est de la bonne souris Filaire du coup euh, Non, non, non, sans fil. J'ai quasiment tout en sans fil sauf le clavier. Ok. Clavier, tu m'as dit Le G815. Ouais, ok. Orion. Enfin, le, le. Oui, ok, ok, je vois. Écran en hertz du coup 165 c'est un Yama okay. en 24 pouces si je me trompe pas Parfait, nickel Apex, c'est top. Tapis de souris Il est un peu grand, faut que je le change parce que euh, j'ai pris de la merde. Mais euh, c'est un G-Lab et euh, il fait tapis de souris mais euh, clavier aussi. Mm -hmm. Casque, du coup, ce que je vois, c'est quoi un Logitech aussi, ouais. et je crois que c'est le 700 et des bananes. Mm -hmm. Et c'est wireless aussi. Ah ouais, t'es full Logitech, quoi. Ah euh, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais, quasiment. Ouais. Ok, donc tout est oui. bon sur la, la technique, quoi. Comme ça, on est absolument ouais. sûr que bah, s'il y a un souci, ça vient de toi, quoi. <rire> oui, forcément. Il <rire> <Là, rire> n'y bon. a plus d'excuses, du coup. Enfin, toi ah, et je, les je, timings, pas... bien évidemment. <rire> ah, oui, bah oui, oui, c'est sûr, forcément, les timings. Tu peux me tuer du coup. En avant. Donc là, si tu te mets dans un coin, genre le coin de la pièce dans lequel t'es là, hein, parfait. Et si tu fais de gauche à droite de ton tapis, enfin là toi, toi vu que c'est un tapis XXL, euh, là là c'est l'intégralité de ce que ta largeur te donne. Ouais, je fais ça en fait. Je fais un, un demi tour en fait à chaque fois. Sinon un coup de bras je peux faire un. Ok, bah tu m'étonnes que tu doives taper quand même beaucoup dans le clavier, je pense. Oh non non, mais c'est si juste que des fois je le fais vraiment pas exprès pour le coup. Ok, moi je te le dis de but en blanc, j'ai quand même l'impression que c'est une sensibilité qui est trop faible. Tout dépend en fait des situations dans lesquelles tu te retrouves. Si tu te retrouves avec des situations beaucoup avec des mecs dans le cul, ou alors où il faut swinger dans tous les sens, ta sensibilité te nerf. Si tu te retrouves toujours dans des trucs où il y a un mec qui est devant toi, toujours tu es en train de droner tu es toujours dans la logique de je me replace, etc., je viens couper une rotation, et au final, prendre des lignes, couper des lignes, ce genre de gameplay, dans ce cas-là, c'est pas très contraignant d'avoir une sensibilité qui est faible. Ok, mets moi que des one-taps maintenant, là. Des petits one-taps. One ouais, des petits one tap là. Et, et, et, et... tu sais copique jamais, quoi. Bah non, je sais pas faire, en fait. C'est que j'ai trop du mal, en fait, à le faire comme ça, là. Mais tu t'as... Marche... En avec plus, quoi ça marche pas. Euh, A et E, et en maintenir. Comme moi, donc. Ah, si j'y arrive, tu devrais y arriver. Hein. En fait, j'arrive pas à la faire passer quand je fais comme ça, là. Bah c'est que tu t'es pas assez entraîné, c'est tout, et que t'as as abandonné trop rapidement. Moi, avant, par exemple, pour drop shot, je me suis tout le temps. On est en janvier 2016, je me suis entraîné genre 10 heures. Je venais d'Alf Life, et à l'époque, c'était le drop shot, fallait l'utiliser, c'était un truc viable pour faire des kills. Il fallait donc euh, avec un seul doigt, à savoir l'annulaire gauche, il fallait que j'appuie sur le A, le Q et le W. Il fallait appuyer en même temps avec un seul doigt, parce qu'il fallait se pencher à gauche, en se décalant à gauche et en drop shotant en même temps. Et il fallait donc appuyer A, Q, W avec le même doigt pas de secret hein. au début j'étais en mode ça passera jamais j'ai envie d'abandonner franchement je devrais mettre AES sur la souris Puis à un moment c'est passé hein. Oui, ça bien passe. sûr c'est qu'après en fait même en le faisant enfin déjà j'ai pas trop compris la mécanique en elle-même mais du coup est-ce que tu penses pas que t'es rentré dans la considération de te dire bon bah ça rentre ça passe jamais donc j'essaie plus oui du coup si je sais pas le faire le mouvement je vais pas me forcer à, si. en game etc si. à le ah, faire si ah si ah si, ah, si. Il est là le truc. Se forcer. Je vais pas faire le vieux con euh, qui pense que malheureusement, il y a trop de personnes dans votre génération qui se forcent plus parce que dès qu'il y a un truc qui est compliqué, bah du coup, on, on a cette facilité de tomber dans le je vais pas me forcer. Mais si tu vas te forcer Bah si, c'est la seule ouais. façon se forcer. Du coup, c'est la définition de sortir de sa zone de confort. C'est la définition de l'apprentissage. Là, là, c'est propre, hein. Là, la même chose en plus rapide, euh, c'est bien le move. Quand tu vas décaler rapide. vers à gauche, ce sera beaucoup plus simple. L'idée est là. Ah, c'est des fois je m'emporte trop sur ces touches. Oui, c'est pas grave. Mais ça, ça va mettre des heures et des heures. Et là, tu scannes les trois là. Il y a trois possibilités, tu vois. Ça va être la première, ça va être la première porte. Voilà, la deuxième en gros. Et après, au fond à droite. Voilà, exactement. Si tu commences à travailler ça, ce genre de mécanique, etc., tu verras tout de suite euh, de grands changements. Quand est-ce que tu as commencé à jouer PC, c'était il y a deux ans à peu près. Okay. Et sinon, j'avais commencé un peu sur console euh, à la sortie de Nomad, je crois. Donc les maps, c'est bon, c'est connu. Pour la plupart. Il ouais. n'y a que Emerald et celle-là, la labo la que je connais pas. Euh. En fait, j'ai juste pas l'école quoi. Et il y en a deux, deux, trois autres maps où j'ai pas l'école non plus, où je peux pas euh, transmettre l'information en fait. Moi, je la connais, mais c'est le call des fois que j'ai pas. Et pourtant, tu joues avec des teammates. Ouais, mais du coup, c'est en train d'être euh, résolu quoi. Du coup, si on répète par rapport à l'objectif, c'est quoi Bah C'est diamant déjà. Déjà pas mal. Ok. Et après, okay. Euh, compétitivement parlant, après, ça va évoluer avec mon euh, Teammates que j'ai actuellement. Attends, compétitivement avec des teammates à l'heure actuelle, je comprends pas. En fait, on a une squad, on est dans une team, dans une structure, etc. Et du coup, on venait essayer d'évoluer à 5 et après, on pourra faire des tournois, enfin, essayer. Je comprends le côté amical du jeu, etc. Et le, le, la super idée d'y de, de, aller tous ensemble, machin. Des mecs, genre comme moi, ont perdu beaucoup de temps à vouloir partir avec cette espèce d'utopie de, de se dire, on y va tous en entrepote et ça va être génial et on évolue tous ensemble. Youpi, dans ce genre de truc, si t'as vraiment envie, faut être un peu égoïste. Alors, ça veut pas dire être égoïste, être le plus des fils de p... vers des personnes qui sont autour de soi mais un objectif pour moi c'est quelque chose qui doit être égoïste c'est un truc pour toi ça veut pas pour autant dire que derrière tu vas pas devoir te faire accompagner par des personnes déjà un ton objectif à toi en fait ça permet de diluer les responsabilités si on n'y arrive pas c'est le groupe quoi si tu y vas et tu demandes aux personnes qui sont tes proches et même tes amis s'ils veulent t'accompagner dans ta quête ta quête doit être un objectif atteignable raisonnable il n'y a pas d'autre définition de l'objectif ça, ça existe Bien pas j'ai solis ramenez pas ton drone je solis tout de suite J'arrive hein. je te jure, si je pète ton drone, je te défonce. Je te défonce. <rire> Game sense du drone. <rire> Bien joué, je fais de la merde. Là, parfait bah c'est ça. ça qui te sauve hein Bah je pense du coup ouais, parce que du coup t'as pris fire Ah bah oui, c'était parfait Bon après, okay. en, en vrai j'ai pas le droit de te rater, tu regarderas la vidéo, j'ai pas le droit de te rater... Mais le premier pic est absolument parfait, c'était la seule façon pour toi de pas sortir. Un joueur gold serait sorti ou se serait calé dans le petit trou pour prendre une ligne directe. un jeu Le problème tout de suite. Bah, la première, euh, je voulais prendre le timing sur le fait que t'avais envoyé une première grenade, je pensais pas que t'allais envoyer une deuxième. Mais qu'est-ce qui s'est passé pensais... Bah du coup, en fait, j'ai fui la première, j'ai voulu repique pour t'avoir au cas où tu serais rentré sur ce bruit-là, et j'ai pris la deuxième à filer. Ouais, parce que j'ai timé la, la grenade pour qu'elle vienne couvrir le dégoupillage de la seconde. Ouais, je l'ai pas entendu non plus. Ah, tu le fais trop bien. C'est aberrant. Bien joué. En pré-shot comme ça Ouais je l'ai fait au son. Oh t'as de la chute C'est vraiment pas que était lancé en plus. Non mais c'est quoi ça <rire> Ah, J'avais tellement envie de te punir sur ta grenade en te disant Bah alors là, vas-y, bah <rire> en voilà en voilà mon loulou Mais comment c'est possible ah, qu'elle parte C'est vrai que je comprends pas pourquoi Est-ce qu'elle est partie sur toi en plus Ah ouais, ah. tu portes tes balls Ça c'est inadmissible pourquoi Ouais j'ai essayé de sur le timing où tu prends la... où tu pètes okay, la câble Ok, ouais, mais bon, je suis vieux, mais pas tant que ça, quand même Ok, Ils pourquoi essaient. pas Ok, je veux bien. Ok, c'est la seule réponse qui est valable. Elle est bonne, elle est bonne. Sur le timing sur lequel je casse la câble. Ok, ok, je la prends. Je sais pas si je peux le faire, ça. Sortir Non. <rire> j'ai pas eu de shoot, j'ai pas de c'est n'importe quoi <rire> Oh la la, parce que même moi j'ai mis une je balle en, plus. Mort, en fait J'y crois même pas au moment où j'y vais je sais que t'es à gauche Non non mais c'est moi c'est moi j'ai pas eu de shoot j'ai pas le droit de louper ça Oh T'es sérieux Wouah On pas passé loin par contre, je m'attendais vraiment pas à ce Mais euh... il y a un énorme temps de réaction Ouais ouais mais je joue tellement peu souvent au risque que ça m'a surpris que je mette autant de temps à récupérer mon arme. Je me suis dit à tous les coups je suis mort Mais je me suis dit mais, mais, mais tu te rends compte que ça joue sur le timing du fait que j'ai pris la flash que t'as pas entendu, t'as pas vu Euh non, ni que tu le timais. Bon, bon désolé, mon chargeur est pas assez puissant pour... Euh... Ah la caméra s'est coupée Ah t'inquiète Ouais Ah bah ouais <rire> là, tu, tu te dis, merde, je viens de faire un truc totalement débile. J'ai couru tout droit vers un bomb site Est-ce que à 10 secondes de la fin, j'aurais pas pu courir tout droit sans être aussi débile Tu vois ce que je veux dire Avec 10 secondes oh de plus, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose d'un tout petit peu moins débile, mais quand même relativement similaire Oh lolo, putain, le one tap qui passe pas là sur sa tête. Bon, c'était pas terrible là, t'aurais-tu me défoncer la g, non? Eh ouais, mais c'est qu'il y a. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'excuses, hein. Je loupe des trucs, c'est aberrant. Ça t'a vraiment fait chier la gridlock Non, non, non. Non, j'ai l'habitude de gérer. Non, non, mais c'est pas gridlock. Regarde, le décollé à droite, je suis censé la savoir. Ouais, je la très bon là en plus, mon move était dégueulasse. Je la sais et je t'arrache pas alors que je dois t'arracher mille fois. Le coup, j'étais en rappel tête inversée avec la Yana. J'ai le premier shoot. J'ai le premier shoot, mais j'étais pas parce que voilà, j'ai pas visiblement, j'ai pas mis la tête du coup. C'est que des trucs comme ça. J'aurais dû avoir rien que pour ça. Ça fait déjà deux rounds de plus quoi. J'avoue. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Sur Métafa et GG, du coup, comme je te disais, t'auras le retour, le compte rendu de ce qu'il y a. C'est découpé en trois appréciations. Ce qui a été bien fait, ce qui a travaillé, quels sont les axes et quel est l'objectif et pour quand. Le vrai problème sur Rainbow c'est les personnes qui, qui arrivent pas à atteindre leurs objectifs. C'est, c'est surtout, principalement de la motivation, quoi. Donc, n'hésite pas à continuer à venir me donner des infos comme j'ai vu Anne qui est là, par exemple, qui lui m'en donne et à me tenir informé de euh, l'évolution sur Discord. Ok Où est-ce que t'en es? Comment ça, comment ça avance? Voilà. Sans forcément faire des pavés. Ouais, bien sûr. Ça va ou ça s'est bien passé ou tu peux, hein, tu sais a pas de bullshit ici hein. Bah non non non franchement ça s'est bien passé, j'ai apprécié quoi, après euh, c'est que voilà, moi j'étais content déjà de pouvoir converser avec toi et puis euh, même d'apprendre quoi. J'ai vu des pas mal de trucs à qu'il fallait que je change etc et même euh, durant les pépés, etc, euh, je l'ai vu qu'il y avait des trucs qui à... qu allaient pas, de mon côté aussi. N'hésite pas de faire de la VOD et t'auto-review, parce que t'as la capacité à t'auto-review, il y a des personnes ils sont un peu, ils sont un peu débiles, hein. pas toi donc euh, tu peux regarder. <rire> bah non mais la capacité tout à l'heure à remonter et à comprendre quel est le problème, non mais tu te rends pas compte hein, y... Il y a 50% des personnes sur Rainbow Six en dessous du grade de diamant qui sont incapables de faire ça. Hein. De remonter à la ouais, source d'un problème. Oh, C'est hyper compliqué pour eux de faire le, la gymnastique d'esprit. Bon allez, je vais manger. Moi. Ouais, bah, bon appétit, c'était grave agréable merci et c'était cool. Et ben, je te remercie à ben, toi. Ben, ben, merci et je t'envoie tout ça sur Metafy et tu verras, il y aura un truc, euh, un testimonial à remplir. Pas de problème. Merci beaucoup. Et merci à toi. Bon, Ciao bon. et bon courage. Bye bye. Merci, merci. Bon, ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé une bonne et une agréable soirée en ma compagnie. Mes ouais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, point d'exclamation Discord. Du coup, c'est là que la fête continue. Et point d'exclamation YT, n'hésitez pas à aller vous abonner et liker. Je disparais bien évidemment de vos écrans. Je vais manger. J'ai trop faim.